vidéo pour un tour de jardin. Je voulais commencer par un point sur les boutures de tomates que j'ai faites suite à l'attaque du champignon de la maladie du pied noir. J'ai déjà replanté trois des six boutures que j'avais faites du Gardener's Delight et donc comme j'ai récupéré un peu de place là j'ai ajouté une bouture d'une plante qui ressemble un peu à une fougère mais qui n'en est pas une. On voit que la Deberao qui avait vraiment mis un temps assez long hein, quand même à se remettre voilà maintenant elle est vraiment euh, en pleine santé donc euh... je voulais vous montrer aussi ce que j'ai commandé euh, il y a de cela 9 semaines euh, donc euh, ce sont des Oya que j'ai commandé auprès de la société Oya Environnement moi quand je les ai commandés en fait j'ai pas vu qu'il y avait un délai de 8 semaines euh, donc euh, voilà ils me les ont livrés quand même au bout de 9 semaines alors l'avantage c'est quand même que c'est les produits made in France qui font faire à la main euh, donc je voulais privilégier euh, la fabrication Made in France mais euh, c'est vrai que le, le délai euh, euh, il faut vraiment pas être pressé euh, quand, quand on veut commander ça il vaut mieux le faire en fin de saison ou en tout début de saison pour être sûr de les avoir au bon moment euh, donc moi j'ai décidé de les utiliser dans mes, bacs de dans mes jardinières en fait, parce que j'ai des gros problèmes pour euh, tenir l'arrosage dans, dans, dans ces jardinières et donc euh, bah, pour euh, essayer de un peu contrebalancer ça euh, donc J'en ai trois, donc je vais les mettre dans ces deux jardinières qui sont l'une à côté de l'autre, euh, celle-ci. Et la dernière en fait, je vais récupérer un pot de fleurs en terre cuite. Je vais reprendre la technique de Damien Deskertz, qui lui a montré en fait, qu'il utilisait des simples pots. Donc je vais voir si sa technique est efficace, j'ai des bouchons en plastique là. Donc euh, je vais voir si je peux boucher le fond euh, d'un pot euh, en, en terre et euh, poser des assiettes euh, dessus pour euh, éviter l'évaporation. Parce que là, si je recommande euh, de nouvelles Zoya, euh, bon déjà a un coût bien sûr, mais euh, en plus je ne les aurai pas avant 8 semaines sans doute, donc au moins. Donc euh, bon, j'ai pas envie d'attendre à nouveau. Donc voilà, donc vous voyez, je vous montre, j'ai déjà la première qui est installée. Donc autour, je vais replanter les salades. Donc voilà, ben je vais continuer les autres et puis je vous reprends après. A tout de suite. Voilà, donc suite de la vidéo, nous sommes le 18 juillet. J'ai fait une petite interruption, donc voilà, je reprends et je voulais vous montrer le résultat. Des oya une fois enterrés. Donc, juste le petit bouchon et de l'eau à ajouter au fond donc on voit un petit peu le niveau je sais pas si vous le voyez dans l'écran mais moi je le vois donc j'espère que de cette façon je vais garder mes bacs toujours euh, toujours humides donc je pense qu'au départ il faut que le bac soit suffisamment humide pour qu'il y ait une petite inertie en fait euh, parce qu'il a été complètement sec donc là je l'ai bien humidifié j'ai arrosé en plus à côté donc, euh, je pense que ça devrait fonctionner euh, en, maintenant en arrosant uniquement euh, dans l'Oya. Donc, euh, donc, là j'ai remis quelques salades ici aussi, et dans le troisième, pour la troisième Oya, donc j'ai gardé mon pied de bourrache. Alors, j'en ai enlevé pas mal hein, parce que j'en avais trop. Euh, C'est vraiment euh, très imposant, la bourrache. donc euh, l'année prochaine je les utiliserai avec parcimonie parce que là, cette année, j'ai voulu en mettre partout, mais au final, euh, c'était pas forcément une très bonne idée. Donc là, j'ai gardé euh, une salade qui monte, là. donc une raie de rubis. Ce bac-là, bah, en fait, j'ai essayé de, de mettre un pot de, un pot de fleurs avec un bouchon au fond, le problème, c'est que les bouchons que j'ai, les bouchons de bouteille classiques, sont trop petits, en fait, pour combler le, le trou de, du, du pot. Donc j'en ai commandé sur Amazon, je devrais les recevoir d'ici quelques jours, donc on va voir si ça fonctionne bien. Euh, voilà, je voulais vous montrer autre chose, en fait. Voilà ce qui arrive quand on n'arrose pas correctement les tomates. Donc on a ce qu'on appelle le cul noir. Moi je sais, je sais que c'est euh, un problème d'arrosage, parce que j'ai pas été vraiment assidu euh, sur l'arrosage, il faut être honnête, euh, j'ai été un peu feignant sur ce coup-là. Euh, et donc euh, voilà, je, je me suis retrouvé, alors là c'est qu'une partie, hein, j'en avais aussi pas mal sous l'abri. Alors bizarrement, j'ai l'impression que ça ne touche que les petites tomates, les grosses tomates ne semblent pas être impactées par, euh, par ça, parce que je les arrose à peu près de la même façon. En tout cas les mêmes jours, j'arrose je, je, tous mes bacs en même temps. Et, euh, et j'ai constaté que j'ai rencontré ce problème uniquement sur des tomates de petit calibre. Donc euh, je pense qu'elles sont peut-être plus fragiles, je ne je je sais pas. Donc voilà, je voulais vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire ne pas arroser suffisamment ces tomates, surtout en bac. En fait, ça se dessèche extrêmement vite. Et donc je pense que pour l'année prochaine, je peindrai mes bacs en blanc pour essayer de, de, de, de réfléchir un peu la, la lumière, pour pas que ça dessèche trop le, le bac, donc euh, voilà. Alors, euh, quelque chose que je voulais vous montrer aussi, sur lequel je suis en train de travailler, donc c'est mon abri à bois, en fait euh, j'ai commencé à monter ma structure, donc pour avoir un passage au milieu, et en fait je vais avoir exactement la même chose que ça, donc, euh, un petit clin d'œil à Sylvie. <rire> euh, tu vois, <rire> j'ai fait ce que tu m'as dit. <rire> donc, euh, donc, oui, c'est vrai que ça fait plus joli. Je n'avais pas forcément prévu de le faire tout de suite. Mais bon, ça fera beaucoup plus sympa. Une fois que ça sera, rangé, euh, ça sera terminé, je rangerai un peu le foutoir que j'ai laissé là. Donc, euh... donc ici, en fait, à terme, je pense qu'il faudra que j'en mette aussi dans tous mes mes grosses jardinières là parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à, à être assidu sur ces jardinières en général je, je fais toujours les, les bacs mais les jardinières je les oublie un peu donc c'est vrai que l'avantage des zoyas c'est qu'on arrose tous les deux à trois jours maximum alors que sinon il faut arroser euh, bah, tous les jours hein, pratiquement euh, là en, en ce moment en, en période de sécheresse comme ça il faudra arroser tous les jours donc euh, vous le remarquerez peut-être, mais j'ai un peu élagué aussi, j'ai enlevé un pied de bourrage, c'est vraiment trop imposant donc ça étouffe quand même beaucoup Et donc j'ai j'ai mes haricots aussi qui, qui écrase un peu mes, mes piments là. donc l'année prochaine c'est pareil, je, prends, je prévoirai un grillage ou quelque chose pour les retenir mais bon là de toute façon je ne vais pas tarder à les arracher. Je vais refaire une deuxième récolte. Et ensuite, euh, j'en je, garderai quelques-uns pour, euh, pour refaire des graines pour l'année prochaine. Donc euh, voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai récolté déjà, hier soir. Là, j'ai pas fini. En fait, il m'en reste que j'ai mis dans le deuxième bac. Donc j'avais pas assez de... D'haricots pour compléter le deuxième bac parce que j'ai eu des attaques de limaces sur mes haricots au tout début, donc en fait j'en ai perdu pas mal et j'ai dû compléter par des haricots améthystes parce que j'avais des trous, donc autant, autant combler. Donc, alors on voit un petit peu les cacahuètes, on voit qu'il y a des fleurs ici, voyez. Donc, c'est de ces fleurs que vont partir des tiges qui vont s'enfoncer dans la terre. Et ensuite, on aura dans la terre les cacahuètes au bout de la tige. Donc là, ben, en fait, ils sont pas mal. Hein, malgré le fait qu'ils soient vraiment écrasés. Il hein, n'y a pas d'autre mot. Ils, ils sont vraiment bien compressés. Par contre, les pieds sont jolis. Je pense que justement, le, les haricots, quand même, malgré tout, les protègent de la lumière et de la chaleur surtout. Parce qu'en ce moment, il fait vraiment très chaud. Donc, malgré tout, ils ont, ça n'a pas l'air de gêner plus que ça. Hein on verra au niveau des récoltes ce que ça donne mais c'est vrai que là les haricots c'est un peu euh, c'est pas forcément euh, génial si on les retient pas hein. je pense que c'est comme les petits pois, c'est pareil, il faudrait mettre un grillage donc je, je ferai ça l'année prochaine je prévoirai, je, euh, je m'organiserai mieux l'année prochaine donc, euh, donc ici j'ai vu que j'avais des des piments. Donc, euh, que si j'avais pas les haricots là, ce serait plus facile de voir. Voilà, on les voit quand même. Voilà. Ici, on voit que j'ai quelques piments ici. Voilà. J'en ai encore à côté. Voilà. Ici, on les voit. On les Là, les tomates ça pousse hein. là j'ai ajouté pas mal de fils parce que sinon ça devenait ingérable ça retombait sur les sur les haricots là donc c'était pas c'était pas génial donc là bah, j'arrose hein, pas mal hein, parce que surtout les, les kiwis, kiwai là tout ça c'est ça a besoin d'eau donc euh, voilà le, le pied de kiwai ici et le pied de kiwi là c'est pareil, j'avais aussi ici de la bourrache que j'ai enlevé j'ai gardé que un pied en bout de bac, donc, donc là j'en ai mis un sur la droite, un sur la gauche, je pense qu'à terme en fait j'en mettrais uniquement un seul, je prévoirais justement de par exemple si j'ai un pied de bourrache ici, de ne pas en mettre au milieu entre les bacs parce qu'on est comme assez proche, et par contre j'en mettrai un ici et un tout au bout là bas dans l'une de mes dernières jardinières pour essayer de, de faire des, des, des hotspots là des points d'appel on va dire des pollinisateurs à différents endroits mais j'en mettrai pas partout donc voilà ici j'ai mes poivrons donc là c'est pareil les poivrons ils poussent ils poussent pas mal ils sont petits hein, toujours mais bon par rapport à la tête qu'ils avaient je trouve qu'ils ils s'en sont pas trop mal sortis. Ils ont quand même bien poussé. Ils s'en sont bien remis. Donc pareil, on a quand même les haricots ici. qui euh, qu ont commence à un peu tout écraser. Mais bon, ils sont bien là en, en dessous. Les, les feuilles sont bien vertes. Donc, euh, donc euh, voilà, je suis content parce que ça pousse quand même. Alors euh, ça les oblige peut-être. Euh, voilà, on voit ici aussi qu'on a quelques poivrons. Alors je ne connais plus les variétés, normalement j'ai mis les étiquettes. Je dois avoir je crois deux, deux exemplaires de, de chaque variété il me semble, pratiquement à chaque fois. Ah ils sont derrière. Donc celui-là c'est le poivron gurnu. C'est un peu effacé avec, le, avec la pluie. Donc là j'ai mis un peu d'eau pour les pollinisateurs. Je leur ai mis ça dans une gamelle de mes chiens pour... Qu'ils aient aussi un petit peu d'eau à dispo. Donc là, j'ai une, une salade qui monte en graines. Là, j'ai encore des poivrons ici. ici voilà, on ne les voit pas. Si on relève les haricots. là, On en voit. Ici, voilà, j'ai encore des fleurs sur mes, sur mes poivrons. Encore un peu rond, donc ça pousse hein, globalement. Celui-là aussi, il a un peu de mal, mais bon, il y a quand même des fleurs. Certaines feuilles se sont bouffées quand même, mais il n'y a pas de souci, ça pousse. J'ai des fleurs en, en attente là. Donc... voilà. Donc ici, on est à l'arrière du premier bac, donc. Donc on voit les, les, les tomates qui poussent, et ce sont des oranges-bananas. Et c'était justement les tomates oranges-bananas qui étaient touchées par, euh, par le cul noir, en, avec aussi les prunes noires qui étaient impactées, donc euh, des, petites, euh, des petites tomates. Donc euh, j'espère que là, ça va aller mieux. Donc euh, ici, j'ai mon concombre poivron qui pousse, qui s'accroche à, à la tomate. j'ai pas beaucoup de place, là on voit que j'ai deux... J'en ai deux là, qui sont en formation. Alors, je ne sais pas quelle taille ça va atteindre. Théoriquement la taille d'un citron, mais euh, j'ai vu que William en avait fait. Donc euh, je m'attends à peu près à la même taille. Donc j'espère que, que ça va fonctionner. J'avais aussi les, les poivrons jaunes, les tomates poivrons jaunes aussi, qui étaient impactées par euh, le cul noir. Donc j'ai bien gardé, en principe je les ai toutes enlevées, dans toutes celles qui étaient concernées. Donc voilà, les autres ça pousse. Donc là, la tomate Bérao, on voit, on voit ce que ça donne en fait en termes de fruits. Donc ça va faire, vous voyez, par rapport à ma main. Donc là, on dirait que ça fait à peu près 5 à 6 cm de haut, je pense. 6 cm. Donc il y a quelques grappes là. Il y en a là aussi. Là, on en a un petit peu. Pas évident de voir quelque chose hein, quand même malgré tout mais on a quand même quelques belles tomates hein, même si euh, on est en bac euh, plutôt que que dans la serre là aussi on a on a quelques belles tomates ici donc c'est aussi les tomates de janvier mises trois jours après la serre donc euh, elles s'en sortent pas mal quand même donc là j'ai mon coquet du pérou ah bah lui, en fait, il fait des feuilles dans tous les sens, euh, des, des tiges dans tous les sens, c'est difficile de canaliser, c'est pas vraiment comme un pied de tomate, euh, on n'a pas vraiment des, des grandes tiges, en fait, c'est beaucoup de tiges assez basses, euh, donc j'ai essayé de les attacher quand même, mais bon, euh, voilà, j'ai toujours euh, pas mal de fruits, là, ah, je voulais vous montrer les, les fruits, voilà, ça fait comme des lanternes, en fait, je sais pas quand les récolter, il faut que je regarde... Euh, comment ça se récolte, à quel moment. Et donc ensuite, voilà, les... je crois que là, c'est des plantes de février. Donc on a aussi, on a aussi des belles tomates, hein. euh, pas toutes, mais ça dépend de la variété, bien sûr. Mais il y en a quand même quelques-unes. Alors là, ça fait partie des plants que j'ai rajoutés. Alors celui-ci, je crois que c'est le Bérao. Voilà. Donc ça, ce sont les boutures euh, que j'ai euh, réimplantées. Euh, donc euh, voilà, il y a des fleurs, mais je pense que je vais les enlever parce qu'ils sont vraiment trop petits pour porter des fleurs. Donc je vais les enlever, qu'ils se concentrent l'énergie euh, sur, euh, sur le plan et pas sur les, pas sur les fleurs. Voilà. Bon, J'en ai remis un autre ici. Alors celui-ci, ça doit être un Gardener's Delight, si je ne me trompe pas, c'est ça. Un Gardener's Delight, donc un deuxième plan, bah qui se porte plutôt bien, lui aussi. Hein. Donc, voilà. Ça pousse gentiment, là j'ai un, un autre concombre, mais ça c'est du F1, je crois que j'avais acheté. Bon, au final, j'aurais peut-être pu m'en passer, mais... Ouais. Donc ça c'est un plan de concombre F1, parce que, en fait j'ai un de mes... Mais... Un de mes plans que j'ai réussi à sauver, qui lui est beaucoup plus joli. Mais bon, c'est pas grave. J'ai un petit peu pris peur sur ce coup-là. Donc là, bah, j'ai une feuille de chêne là, que je vais pouvoir manger hein, avant qu'elle commence à monter. Là, j'ai attaché mes... à mon deuxième plan de concombre et fin j'ai deux plants de F1 plus deux plants de concombre à moelle. Et donc euh, dans la même famille que les coquets du Pérou, là j'ai le tomatillo. Donc ça me fait aussi des, petits, euh, comme des petites lanternes, là. Donc le fruit pousse à l'intérieur, c'est comme une coque de protection. Donc euh, voilà, il est à peu près de la même taille, hein. ça, ça monte pas très haut apparemment, ça a plutôt tendance à s'étaler. Euh, et ça fait euh, des fruits vraiment similaires, hein. ça, ça ressemble beaucoup. Hein. Donc ça c'est un plan que moi j'ai fait, euh, avec des graines euh, des graines bio. Je pense que je pourrais récupérer les graines euh, du coqueret du Pérou parce que je pense pas que ce soit des, des choses qui ont été trafiquées. Euh, c'est pas assez euh, répandu pour que ça soit intéressant. Donc, euh... Donc là encore d'autres tomates qui poussent. Alors ici, alors, c'est encore un pied que j'ai encore une bouture. Donc encore regarder leur z -Lite. Donc euh, bah, lui aussi, euh, il se porte plutôt bien. Il va mettre un peu plus de temps que les autres à pousser. Mais... Voilà. Donc ça c'est mon plan de concombre perso qui est le plus beau de tous. Qui a eu du, du qui a mis un peu de temps, hein. c'est le, le market mort vraiment qui a des, des belles feuilles. Là, je l'ai attaché aussi parce que faut vraiment qu'il s'accroche. Qu là, bon, je l'accrocherai au-dessus quand euh, il sera plus long. Donc, euh, bah, mes carottes, euh, c'est bon. Je les ai euh, je les ai éclaircies. Euh, éclairci le deuxième rang là qui se trouve sur la gauche ici. Donc, euh, elle pousse plutôt pas mal. Hein. Euh... J'espère que cette année, elle devrait être... je devrais réussir mes carottes pour changer. Donc, là, encore un pied de tomate ici. Donc, c'est vrai que c'est un désavantage de, de, de mettre des pieds de tomates de ce côté parce que, en fait, euh, les carottes vont se retrouver entre les deux et donc, euh, perdues, euh, elles vont prendre un peu moins la lumière. Euh, en général, il vaut mieux mettre les grands sujets à l'arrière, et les petits devant. Donc, euh, mais comme là j'avais vraiment euh, beaucoup de tomates, et peu d'espace, donc euh, j'ai préféré euh, vraiment euh, optimiser, optimiser au maximum euh, mes bacs, pour euh, pouvoir, euh, pour pouvoir euh, mettre des pieds de tomates supplémentaires. Donc ça c'est un semi-spontané, et je dois encore en avoir un, d'ailleurs je me demande si c'est pas celui-là, si j'ai pas d'étiquette, Apparemment il n'y en a pas. Non. Donc ça aussi c'est un semi-spontané. Donc euh, bon, je les ai mis, euh, je les ai mis un petit peu un petit peu avant. J'ai vu que j'en avais encore un tout petit qui poussait. Il doit faire 10 cm. Donc euh, bon si j'ai de la place, j'essaierai de, de le laisser pousser un peu mieux. Donc là la vigne, bah, la vigne, ça pousse pas mal. Hein. On voit les.. Il n'y en aura pas beaucoup mais euh, il y en aura un petit peu quand même. Donc là, bah c'est pareil, hein, ça a bien poussé, là. J'ai rajouté euh, donc, euh, une de Bérao ici, là. Donc, euh, bon, je pense que je vais avoir trop, trop de plans, au final, puisque euh, en partant d'un plan, j'en ai fait 6 à chaque fois. Donc, euh... donc, voilà. Donc, ça fait des ça, ça bacs euh, plutôt bien remplis, hein. Donc là euh, bah les, les roses trémières là au fond qui poussent pas mal, les choux rouges, euh, là j'ai des céleris et ici euh, au bord j'ai euh, des betteraves j'ai un chou alors je sais plus ce que c'est, on verra avec la forme je sais pas si j'ai l'étiquette le... en plus c'est effacé Donc, euh... Donc voilà les pommes de terre, j'ai posé ici mes, mes bourraches là, parce que je ne savais pas trop où les mettre et puis je voulais apporter un peu d'azote là. Donc voilà, ça, ça ressemble plus trop à quelque chose mais l'important c'est que ça pousse. Hein. Donc là vous voyez, là-bas sous l'abri à droite, là j'ai les prunes noires qui, qui changent de couleur. J'ai encore le pied qui est juste avant aussi, qui, a, qui commence à changer de couleur. On voit qu'il y en a une qui a changé de couleur. Donc euh, voilà, j'ai hâte que que toutes les tomates changent de couleur. Donc, je vous montre un petit peu un petit aperçu de la serre. Vite fait. Donc ça pousse super. Euh, alors là, je voulais juste vous montrer en fait.. Une tomate en particulier, en fait, c'est la plus grosse, en fait. C'est des cœurs de bœuf hongrois, donc Hungarian Heurt. Voilà, je voulais vous montrer la, la tête, la tête des tomates. Et j'en ai au-dessus encore. Vraiment, elles sont... Regardez ma main, quoi. Elles vont être vraiment magnifiques, quoi. Celle-ci est et celle qui est juste en dessous. Alors les autres, sans doute, pousseront un peu plus. Il y en a une là, derrière, en dessous, on ne la voit pas, mais si je peux passer ici là mais euh, bon, vraiment euh, elles sont vraiment magnifiques quoi vraiment euh, ça fait vraiment des belles tomates et j'en ai je, un, un peu partout hein. elles sont au sol parce que vraiment ça avec le poids d'ailleurs j'en ai encore là vous voyez et, et les autres qui sont en l'air euh, ici il y en a encore en dessous encore deux là plus encore là donc euh, vraiment ça donne super quoi c'est les plus beaux cœurs de bœuf que que, que j'ai fait et j'en ai encore là deux autres donc on voit bien la forme du cœur hein. donc, normalement elles seront roses et là j'en ai encore au dessus derrière donc vraiment, ça donne super, quoi. Vraiment, je pense que c'est, si le goût est là, c'est une variété que je vais sélectionner, ça, vraiment, que je vais conserver sans problème. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai mon premier melon. Il faut juste que je le retrouve. Voilà, il est ici. Voilà. Donc j'ai coupé deux feuilles au-dessus, comme le fait Patrick de mon bio potager, et bon j'en ai, ai d'autres qui vont qui vont se développer, j'ai des, des, des fleurs partout, donc j'en ai pas vu d'autres, donc celui-ci c'est le noir des carmes je crois, je sais plus si je trouve l'étiquette, ouais c'est ça, donc c'est le melon noir des carmes qui a fait un fruit en premier, donc, voilà, en face c'est pareil, j'ai un autre pied, c'est vieille France, mais pour l'instant j'ai pas de fruits. Donc euh, j'ai aussi euh, des melons d'Arménie, j'en ai deux autres là-bas. Au milieu je sais plus ce que c'est, je crois que c'est... Il me semble que c'est vieille France aussi, je sais plus. Je dois avoir cinq pieds en fait, j'en ai perdu un. Euh, mais bon, euh, j'espère que cette fois euh, les melons ça va ça va marcher. En tout cas c'est bien parti pour, il faut juste que je les arrose Suffisamment parce que, en fait, euh, contrairement à mes tomates, euh, je les arrose un peu plus que mes tomates. Les tomates, j'essaie de pas trop les arroser, mais les melons, j'essaie de le faire euh, pratiquement tous les soirs parce qu'en ce moment, c'est vraiment très très sec. Donc, euh, dans la serre, j'arrose à peu près tous les trois jours. Euh, c'est pas énorme avec, une, avec un sol aussi sec, mais j'ai l'impression que dans la serre, comme le feuillage est important, en fait. Euh, euh, ça a tendance à garder l'humidité euh, au pied, justement euh, grâce à, à toute cette végétation. Donc, euh... donc là, je vous montre euh, la mille pas. Donc, là, les fèves, comme j'en avais pas beaucoup, je vais les laisser euh, faire des graines. D'ailleurs, euh, je vois, il y en a qui sont éclatés carrément. Donc, euh, bon, j'espère que ça va pas poser problème. Là, j'ai encore un pied de melon ici. Je sais plus ce que c'est. Il faut que je regarde, J'ai pas vu de petits melons en formation. Donc voilà, dans les courges. Les courges, j'ai l'impression que le pied c'est quand il faut qu'il fasse des fleurs, parce que là, j'ai plus d'autres fleurs. Enfin, j'ai des fleurs mâles, mais pas de fleurs femelles. Aussi, j'en ai une ici, je crois. Non, même pas. C'est que des, que des fleurs mâles. Donc bon, pour l'instant, j'ai trois, trois courges qui poussent gentiment. Les pieds de tomate, ben pareil, ça, ça pousse plutôt bien. Bon, Ceux-là sont plus petits parce que c'était les, les pieds qui me restaient. Là, euh, en fait, j'ai arraché mes petits pois qui avaient pris l'odium. en fait. Euh, euh, donc je les ai enlevés, hein, de toute façon, ça, ça ne fera plus rien. J'ai gardé ceux qui me paraissaient les plus beaux pour faire des graines. On verra bien si, euh, si ça donne quelque chose. Et euh, au moins euh, récupérer ma mise, comme on dit au poker, euh, de, de récupérer les, les graines pour pouvoir en refaire. Donc ici, bah, les, les courges, c'est pareil. Il y en a trois aussi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y en a trois. Ça s'arrête là, parce que peut-être que le pied sent en fait qu'il qu ne peut pas alimenter plus, donc euh, il s'arrête. Euh, il s'arrête comme ça, ou c'est simplement le hasard, je ne sais pas. Voilà, donc les pieds de tomates, bon ils sont moins beaux hein, ceux là bien sûr parce que là c'est pareil, j'en ai trois aussi. La troisième est là je crois. Je ne sais plus. Il y en a un là, voilà c'est ça. Un là, une là et une là. Donc, bah, les tournesols ça pousse pas mal. Par contre les maïs, euh, à part ceux qui n'étaient pas dans la.. qui étaient un petit peu à l'extrémité de la mille pas.. Euh, qui eux euh, donnent quand même euh, des épis, les autres sont un petit peu plus C'est hein. euh, C'était un peu trop étouffant la mille pas, euh. enfin, en tout cas le, les petits pois. Euh, je ne suis pas sûr que je retenterai l'expérience. Vraiment, euh, je, je, si je fais des, une concentration de légumes, ce ne sera parfait, pas forcément avec des petits pois, que je trouve très envahissant donc euh, les courges au sol c'est très bien, les tomates c'est très bien euh, si je refais quelque chose ce sera quelque chose de beaucoup plus bas euh, je, je, je réfléchirai à ça là pareil encore quelques courges bon les les, les, les radis c'est pas c'est pas mon truc j'ai vraiment du mal à faire les radis moi je suis vraiment très mauvais parce que j'arrose pas assez je suis pas assez assidu pour l'arrosage donc c'est vraiment pas mon truc donc là avec la place que je vais récupérer là je vais virer tous les tuteurs là enfin en tout cas tout ce qui sert à rien là. donc je vais virer ça et je vais mettre des salades huit là que j'ai dans mes bacs pour qu'elles puissent s'épanouir un peu mieux donc je vais essayer d'en mettre un peu un peu partout comme je peux euh, relativement serré quand même, parce que je voudrais bien optimiser cette place là, que j'ai ici. Donc là, euh, alors je crois que c'est des oignons de Roscoff ici. Donc dedans, il euh, y a des oignons rouges, raides Baron donc des échalotes alors je sais plus quelle quelle variété donc euh, pour l'instant ça continue à pousser hein. c'est euh... il y en a quelques uns qui sont montés donc je les ai coupés euh, en voyant ce que faisait euh, William donc on va, on verra si, euh, si ça donne si ça donne bien euh, au sol comme ça euh, l'année dernière je les avais fait en bac ça avait super bien donné à part l'ail l'ail euh, je sais pas je je suis pas un... J'arrive pas à faire de l'ail vraiment très beau, mais en voyant Seb de Jardino Naturel, j'essaierai je, de refaire de, de l'ail violet, parce qu'apparemment c'est ce qui marche le mieux pour lui, donc j'essaierai de voir si je, je peux réussir à, à faire quelque chose de mieux, mais cette fois j'essaierai je, de le faire dans la serre, donc à l'automne j'essaierai je, de mettre dans la serre plutôt qu'à qu l'extérieur parce que le, le, mien, le mien avait eu la, la rouille à l'extérieur mais il était à gauche à gauche de la de la serre là au bord bon c'est je pense que le fait que l'eau ruisselle soit captée par la serre et ruisselle au bord là c'est pas forcément terrible pour l'ail donc euh, je le mettrai plus ici je vais le mettre plutôt à l'intérieur euh, donc là euh, bah, mon pied d'artichaut bah, il pousse pas mal hein, le sol est unique euh, mais bon en tout cas, il, il, il pousse bien, donc euh, c'est le plus important. Et j'ai encore un, un pied de melon. Donc, euh, alors, Je ne sais plus euh, si c'est un noir des carmes, sans doute. On a un petit aperçu aussi de la serre par ici. Donc euh, ça, ça, pousse, ça pousse plutôt pas mal. Les sibérianes ou sibériens pour, euh, pour Patrick, ben, elles sont de bonne taille. Hein. Elles, poussent, elles poussent plutôt pas mal. Hein et celles qui sont sur le côté. Délices d'or. Donc ça c'est les délices d'or. Bah, il y en a pas mal. Hein. Il y a pas mal de petites, de petites tomates. De l'autre côté c'est pareil, on en voit pas mal. Hein. Voilà. Là, donc euh, je vous refais un petit aperçu des pommes de terre euh, qui sont vraiment euh, qui sont bien desséchées là par endroit bien écrasé au sol donc un aperçu aussi de l'abri donc vous voyez ça monte aussi pas mal hein. là on voit les, les glaciers là qui sont rouges pour certaines donc je j'essaierai je, de de faire des, des petites vidéos pour vous montrer les variétés au fur et à mesure que je les je récolterai j'essaierai de faire ça dans la, le même esprit que, que font euh, Jaco et Lily, qui font vraiment euh, quelque chose de vraiment euh, super pro. Euh, euh, C'est vraiment bien présenté, on voit bien la tomate, euh, intérieure, extérieur, la forme. J'espère que la balade vous a plu. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné, euh, n'hésitez pas, euh, abonnez-vous pour vous tenir au courant de mes dernières vidéos. A bientôt